Mais je crois faut que je les charge plus, hein, métier jardins. T'es moi je tue même pas un pack avec tout mon arc à poulie de merde. <rire> <rire> oh, je suis passé le capitaine, level 31. 31. Il me faut mon. C'est bon, H hein. il me faut ma machine je... là. Quittez, quittez vite. La machine de guerre parée. Allez, allez. Faites bon. Fini les conneries. Non, c'est pas le fini les conneries. C'est rien fini du coup <rire> Faudrait qu'on fasse 70 au moins de cette personne Ah... Oh. Non. NON Barclame <rire> Ah on peut faire un bol des serpillères juste avec cette partie Le gros lard il commence à me mettre en rogne. Le spé, le spell. Ah. Oh, <rire> T'avais le spé Non, je l'ai pas en plus. Après, si je les tue, je l'ai. Je sais pas marre. où ils sont, mais. C'est à côté de moi. Non, mais oh. ouais, c'est trop, même avec le spé enclenché et tous <rire> les dégâts, c'est n'importe quoi. Non, mais te casse ta gueule, mais c'est un délire. T'inquiète voilà. pas, il faut que je me refasse mon spé là. Je voulais tuer deux par deux, comme ça c'est tranquille. Ah pas, ouais. là, là là là là, je suis avec toi, je suis avec toi. Cours, cours Non Je suis un peu plus de la moitié de mon spé. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Et toi pourquoi tu prends ton space douce Reste coup de poing à main nue. Oh, petite, Pour courir bien vite. Petite plaque. On a foot. Ah J'ai mon SP. regardez l'ennemi des grenades <rire> Ah, elles servent à rien, je disais C'est des grenades parex t'as mis Même pas, c'est des grenades fringues <rire> Ça ah, bah c'est ça, les Non <rire> Mais tu peux tirer J'ai pas de machine, tu tire avec que. Bah dis-le moi, je te garde le pack. J'ai lâché ma malheur pour un stimulant de merde. Je crois que tu l'as la Non, elle est là. Dépêchez-vous maître. J'en ai neutralisé un au coup de combat. <rire> non Oh là là. Toi ta gueule toi. Oh. Oh Une mort instant est une bénédiction. Ah ouais ouais alors là ouais. Oh. Oh non, non, non T'as pas d'auto, regarde oh. Ah ouais putain j'ai pas d'auto Ouah bien joué Les morts instant en c'est encore plus dangereux que, <rire> que le reste <rire> Bah c'est aussi parce que est... moi j'ai un gun et toi un shot MAIS NON J'ai repris mon auto <rire> les deux non quand ils split, Non C'est horrible Laissez-moi <rire> Non mais les deux quand ils se split, c'est horrible, je suis à deux doigts d'aller jeter un hélico là. Oh <rire> <rire> <rire> Comment tu t'es fait souiller <rire> Prends les zombies deux secondes De quoi j'ai pas d'autoréen oh. Ah ouais bah ouais <rire> J'ai <j> pu <rire> acheter mon endocrin euh, euh, Putain j'ai pas de l'heure. J'ai pas mon spé C'est la merde là Il y a les deux autres cons Jamais tu pourras mourir là ah, Non, non jamais Ah ça va être fini Il va mourir Ah c'est fini Ah. Oh. fallait oh. <rire> ouais, oh. bien que cette partie s'arrête Oh là là, Ouais, c'était trop! Haut. On aurait dû faire tech hélico jusqu'à la fin de la partie! <rire> là, j'ai un peu de remords parce que j'ai 1600 de maths, j'aurais pu faire blinder d'hélico! Ouais, blinder, je sais pas, 200, ça coûte 200 non? Ouais! 200, ouais, 300, bah t'aurais pu en faire. 300, je sais plus! Mais toi aussi, t'en avais 1000 et mmh, Ouais, j'avais 1200 moi là! Mais après, j'ai utilisé ouais, pour machine de mort! Tous les niveaux que j'ai passés! 31. Ouais! Ouais, je suis précis, niveau 26, j'ai ça! Mmh. Fuck.